Alors Dieu, forcez! C'est n'a pas C'est pas possible. pas la C'est pas pas la C'est pas pas la C'est parce ça c'est ça c'est ça qui vont mes mes à qui sont de à des à couper à à nous pas fait en même temps des rétablir des Les de Get down! Get down! Get down! Where are we living? Get down! Get down! Get down! Get down! Get down! Get down! Get down! Get down! Get down! Get down! Get Get down! Get down! vieta muy alto que dedans ya I'm <laughs> going Je tu veux vous je vous vous soyez un 8 et la 19 sénateurs sont présents. Merci. Et nous allons prendre la séance puisque nous avons le courant et nous nous excusons auprès du public pour cet incident de séance. Et à ce niveau, au niveau du bureau, nous allons donner lecture de ce que disent les règlements concernant ces incidents l'article 45. Les attentes aux droits ou à la dignité du Sénat, les questions d'interpellation du président règlement sont appréciées par le président du Sénat ou le président de séance qui met en œuvre si nécessaire les sanctions prévues aux articles 46 et 47 y après. En tant que le besoin, les questions d'interpellation sont soumises par le président du Sénat à l'appréciation du bureau de l'Assemblée. Sénateurs, en revenant à ces règlements, le sujet de la sanction de l'appel à l'ordre l'appel à la question, l'appel à alors avec inscription de vez... au procès verbal et censure avec le sujet de la Cour. Je me concerne au niveau du bureau pour consulter l'Assemblée sur ces deux articles, puisque le nom justement d'assister à la visite de CS. Et dans ce sens, nous voulons aussi que les sénateurs réagissent sur la lecture de ces visite. Bon. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les interventions. Côté que nous croyons que même en dehors de cette tribune, que nous avons un très grave problème de démocratie. Winston Churchill disait déjà que la démocratie est le pire des régimes politiques, à l'exception de tous les autres. Actuellement, par notre façon, on ne pas les avis contraires à la démocratie que par le vote. Au vote de moi sénateur, cher ami, qui suis en pile, ce problème fond dit par avec lui, on aurait que le débat obtempéré. Habituellement, on ne dit aucun très pour sourire. Je pense que c'est une atteinte à la dignité de l'institution. Il n'est pas arrêté seulement dans le cadre de pensée. Donc, un règlement interne qui dit que depuis quelques mois dans la société, il faut qu'il y ait des normes qui définissent les limites, les droits et de chaque monde. Le règlement est tel ne nous pas de respecter les présidents. C'est détruit d'être nous comme institution. D'ailleurs, le sénateur Clairement n'est pas bien compte avec personne non, en particulier. Donc, c'est l'institution sénatoriale qui a commencé, perdu de sa queue. À titre de cet date, pour sauter le président, les membres des sanctions, mais cependant, par contre, c'est des de sécurité, il y a quatre niveaux de sanctions. D'abord, c'est rappel au nom, rappel à l'ordre, rappel au, au nom avec inscription au procès et puis censure avec exclusion temporaire, qui c'est troisième nom, et puis, pour bien avoir un défi, c'était l'appel simple. Donc, à mon avis, Président, la sérénité qui vient là, fait que, ça va permettre que nous, sur toute procédure, te garder tout ce que tu fait, bien pour te faire appel là-bas dans plusieurs fois. Mais, tu as souhaité que, Président, nous retournions dans l'application antique, ça, une fois que la sérénité a retourné dans salle là, pour nous garder un climat de sérénité, qui va permettre que, mal par rapport la paix et que nous continuons de procédé à la fonction de mon là Merci Président. Merci Président. Merci Président. On a tout écouté, M. Abdi Barévole, Barévole. Pendant ce temps, tout sénateur qui là, il a un propre intérêt par le à la zone de Barévole. Il a un sacré défense ici. Par exemple, Timon ici, c'est le grand monde qui est Lorsqu'on est quand il y quelques mois, on sénateur ok, ok, a un petit barré volé et on ne peut n'a aucun sénateur, ça fait très mal et que vous n'avez pas pays, d'apprendre que nous trois en en en en sénateurs, là n'avez pas de sénateurs, mais ça va correct. Je pense que le sénateur Chéa a deux gros comportements d'hommes d'État pour qu'on ait clair que ici, c'est grand monde qui est là, c'est sage qui est là, le comportement qui est affiché et que il pas doué. Permettre que les médecins aient ont difficultés. Moi, je pense que le président faut appliquer le règlement interchange. contre quelques sénateur qui a un comportement irrévérencieux par rapport à la loi et par rapport à la. nous, mêmes euh, et... il manque de respect pour les collègues. Merci. dit par les à mais il ne s'en Deuxièmement, je ne pas qu'on ait une motivation profonde, sénateur Chirac, mais qu'il n'y a pas de dit. Euh, et moi, je ne vais pas interpréter. Interpréter veut dire pour moi-même décider par sens Mais, dans ce que je dis, moi je déduis que l'idée que le gagne de un budget, c'est pas ça que je gagne le budget ça. Et deuxièmement, l'idée que. Il n'est là, pas passer Au-delà de l'aspect discipline que collègue Marcellus exprimait là, et qui existait dans la vie, et qui prédérait dans la vie, il faut qu'on nous retenue que ça fait la là, c'est l'expression aussi de l'enfer, d'un décor qui n'est pas équilibré. Le un gouvernement, on un monde pouvoir, il faut songer que les minorités. Moi, mon bagaille ici, je suis venu à la Moi, le carpierre, question. Que... Moi, le ouais, sénateur Salomon, vice-président. Moi, le ouais, sénateur cher ami, président commission. Affaires sociales. Moi, ouais, je beau Beauplan, sénateur Beauplan, président affaires étrangères. Moi, je dis, mais l'expression de ce que c'est, de ce que doit être la démocratie. La démocratie, c'est d'abord et avant tout que monde qui est la majorité connaît que la minorité a existé. Si toute minorité s'est détouillée pour nous détruire, eh bien, pas de aux États-Unis. Et bien pas gagner la bataille de... en Et bien, pas de ne pas gagner de... les Kurdes. Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Hussein. C'est ça qui est démocratie. Hein. <rire> démocratie, c'est la dictature des normes d'abord. La démocratie n'est pas le régime de vertu. Il est toujours bon que la démocratie soit vertueuse également. Mais soit dans la démocratie, la dictature des lois. Nous allons affaire à de la politique. Je dis que la politique là-bas, quand elle conjoint, elle est de façon à contacter tout ça. Je dis qu'il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Je dis qu'il faut qu'il y ait alternance politique. Il faut qu'il y ait pluralisme idéologique, pluralisme politique. Ça veut dire que chaque sénateur là, il vient avec une éducation, une conviction politique, une ligne politique. Je dis à chaque monde qui a nos classe là, pour nous penser que tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. Je dis à chaque monde qui est ligne politique. Il y a des gens qui sont tête calme, ils sont en PHTK. Il y a des gens qui sont en lavalade, ils sont contre je dis à lorsque, par exemple, Matéli Talet est majorité qui est là, et c'est ça que vous êtes capable de faire, mon président et tout président. Je dis à pour majorité, vous ne doit pas d'accord avec lui, majorité n'a pas de droit, pas de droit, vous ne faire débat. Je veux dire, pouvez être soumis là, c'est à travers les débats, pour que la population voit que même si vous perdez dans là, vote, vous êtes capable de gagner dans la majorité. C'est ça que vous démocratiez. Tout ça, vous ne pas faire comme ça, c'est bloc de la mauvais de démocratie. Est Merci, c'est la, la... la Précisément, c'est encore plus qu'il y a nuances dans l'esprit et il y a assez de finesse dans la culture générale. Oui, pour comprendre que la démocratie ce n'est pas un bloc monolithique. Ça veut dire que c'est justement ça que les plus grands démocrates connaissent et comprennent qui fait que les 60% ne connaissent qu que 40% par là pour disparaître. Moi, j'ai que les membres du gouvernement, les stratèges du gouvernement, est-ce qu'ils ont senti que y gagné un dialogue avec les gens qui perdent en face Parce que, et, comprenez bien, ce n'est pas tant que seulement c'est à deux danser. c'est à deux danser. Et culture pas tout mandé Président, une motion encore, Président. La deuxième motion. Président Dumont, moi je me dis que si tout le monde dans le Sénat est un seul parti politique, c'est la démocratie qui est en danger. C'est tout à fait normal que les parlementaires puissent critiquer. D'ailleurs, si c'est de l'alternance politique, comment on va faire pour le encore. C'est à partir de critique qu'on va faire là. Mais si le gouvernement s'affronte avec lui, on va tout ensemble avec lui. Non, vote là, comment le peuple a fait des différences Au contraire, sous-estime que vous avez une bonne intention, c'est vous baillez là, et puis là, non, le peuple pas choisi. C'est ça qu'on accepter. Sénateur Augustin, la dernière la de, euh, du monde. Merci. Augustin, oui. par rapport à Jean, à ça me préparer vous dis, je vous peut-être vous dis, je vous dis, vous dis, je vous dis, je je vous vous je vous compte. je vous loi, je vous dis, je vous moi-même, c'est qu'on s'amie, je suis stoïque. Oui. Moi, étudier, vigny, le Louvier et ça Même si je ne le pas de manger. Oui, je voulais que je m'en gêne. Je dans le combat. Face à 15 personnes, face à 150 personnes. Mais écoutez, démocratie, si c'est pas comme ça. Là, on cherche manger chien non c'est de... on... non. Non. Que... pour ne pas me servir seulement qu'il et qui va la majorité. mais en, bien en bien bien le bien bien bien, on va aussi vers la c'est quelqu'un qui m'a parlé sénateur sénateur oui c'est cher je vous m'a parlé de l'inscription que vous gagner notre stratégie politique là pour que cette Haïti toujours gagner les bonnes élections les samedi. Le collègue va parler de, de démocratie, en félicitations en fait de son changement, a seulement que la démocratie aussi ne va pas sans conflit. Ce n'est pas pour autant une guerre, ce qui doit toujours prévaloir. Doit faire la décision, ce sont les cités Le côté hétéroclite de l'Assemblée, à travers les débats contradictoires, ça fait c'est là où on voit le puiser essentiel de tout ça que normalement que tu as supposé débattre. Moi, après moi, quand j'étais sénateur pour la première fois en 2006, et qu'on a l'idée, qu'on a un adjectif qui est très populaire, je t'ai parlé de la nécessité de joindre un consensus pour nous mettre en bureau pluriel. Et vous, au pluriel, vous avez un début dans le Sénat et permettre que nous qu'on ait et en fin de compte nous accepter minorité à comme et minorité à des occasions ici hein, pour nous faire valoir tout point de vue sans qu'il n'y ait aucune problème. Ce qui est fondamental c'est que, je veux dire, hein, moi, il y a des peut-être qui capables de choisir pour critiquer l'attitude du sénateur d'Alban. Il y a des autres gens qui n'ont pas pris position contre. C'est là encore côté contradictoire. Et c'est sous contradiction, ça va nous jouer. Pour nous capables, chaque jour, renforcer le système démocratique. Moi-même dans l'attitude, du sénateur de la cour. prendre, les choisir, le on voit, pour faire exprimer. Il une idée. Pour le faire exprimer, pour l'exprimer, on peut Et lui, il veut exprimer. Peut-être, par meilleure façon pour l'exprimer, là, dans l'Assemblée qui se veut démocratique démocratie. Mais cependant, les bonnes idées, il sait que, pertinemment, non vote en assemblée, il n'y a aucune, aucune, aucune, aucune chance vraiment pour remporter votre salaire. Il fait valoir que nous Je vous dans la phase de là, dans le stade de Noéla, le calme est revenu. Il y a lieu où l'image du bureau... Il y mal, il y a encore, il une minute, tiens au show, cela Joseph. Est-ce que le Sénat de Cato va faire quelque chose pour le délire Dans votre élection, il faut ça. Alors, est-ce que Cato, c'est pour votre allié ou non Est-ce que Cato, c'est pour voter contre ou pour Le Sénat de Chirag. Merci, Miflade. Il faut continuer oui, Ça va, la bonne que nous le... non une démarche politique et tactique et pour le bon le choix. Qu nous, qui choisit pour une bonne attitude. C'est un choix. Tant qu'on ne peut pas l'autre monde qui choisit pour une bonne attitude. C'est l'autre choix. Là, nous avons un cas d'espèce. Nous avons un sénateur qui choisit lui-même e pour que par un vote, même qui fait nous avons des groupes de sénateurs qui, fidèlement, expriment le point de vue à travers les écrits, le cas du sénateur Samuel. Nous avons des sénateurs qui, très certainement, dans ça, là étaient prêt pour faire débat sur le texte de loi, pour essayer de décontiquer, montrer le bon côté, le mauvais côté, que ce soit pour la population et nous-mêmes, pour que nous prenions conscience ou pas de nécessité, pour que nous corrigeons. Et mon troisième groupe de sénateurs, on pourrait peut-être avoir un quatrième groupe de sénateurs qui vont leur position. C'est ça encore. Jamais démocratie. C'est au fil des débats et de compréhension chaque monde, chaque, -même, chaque -même sénateur qui est en dedans, que finalement, on a adopté une position que nous estimait qui pivot pour bon côté par en tant que sénateur ou bien voter pour... Retourner le texte de loi à l'exécutif. Deuxième groupe de sénateurs, considérer de l'aide de 72-76 jours que Constitution n'a pas exécutif, n'a pas épuisé lundi, et que demain, si cyclone, jeudi, si cyclone, samedi, si cyclone, dimanche, cyclone. Si il y a un amendement qui posait dans le texte de loi, si vous retournez par la bah, Chambre des députés, à la Chambre des députés, pas de qu quête en débat sur les villes, et le dit que Chambre à a côté de nouveaux amendements encore dans le texte ça, et en final, Jean-Loi, pays exécutif là, a publié un texte de loi budget que, qui dépassait qui dans le rectificatif là. Alors c'est là la situation, je vous le dis à moi-même, mais en tant, budget ça et analyse qui fait dans le pays, mais qui des intérêts pour que débat avec, débat pour faire sous forme d'ajustement que décarité président. Motion. Motion du sénateur au Bon. Je pense que, mais je que normalement il faut que nous ayons quatre. Oui. Quatre discuteurs. Le quatre discuteurs, c'est uniquement sur la sanction. C'est la peine. Donc, vous pour les débats oui. le euh, du ça veut dire les débats Merci, monsieur. Président, il n'y a pas de personne sénateur ici. Oui. Il n'y a pas de pauvre pas en Paris. Oh, oh, ça, non. Je suis bien pour nous. Sauf, non. sauf non. plus haut. C'est un, un non, rable, peu un peu un pas un peu un peu n'est-ce pas, c'est la avec la pas fait. Plus, Collègue président, président, je le Est-ce que j'ai la parole parce oui. la, la, la la la A sa motion. À, à partir de votre motion, ah, je vous donc le bureau, devant le sénateur de votre vous m offre, m offre, de Président, ok, je termine. président, je termine. Président, je termine. à la Oui. Collègue Albert, sénateur des vous prenez pile admiration pour vous. Il n'a aucun que moi, ne pouvait pas vous de aucun moment, que vous vous vous vous pas Je vais vous tirer Je vais vous, vous tirer euh, oui ou la Merci. la euh, euh, Je la question. vous les impératifs quelles que soient les conditions président en dépit de relations personnelles avec le euh, sénateur Kato pour que pouvoir adopter un régime de sanctions qui prévoit ce défi. c'est une façon de le dire c'est une façon de le dire que quel que soit le sénateur ici hein, qui était capable de en attitude irrévérencieuse Vis-à-vis -vis de bureaux que nous-mêmes en tant sénateurs, élus et bien, le mandat pour gérer ces instants, il faut appliquer scrupuleusement les règlements qui, que nous-mêmes, avons gouverner, agissent dans nos comportements dans l'assemblée Mais cependant, quant à criminer sénateur tentatives, pour stratégie, ou bien tactique que l'utiliser pour vendre un point de vue, ou bien l'idée la parole de soirée, enfin, ce que m'a dit, démocratie n'est pas la sans conflit, c'est pas la guerre, mais c'est l'idée avec le projet que nous gagnons pour nous quatre toujours de valeurs. Merci, beaucoup. Président. Ma Présidente PDN, il je dit là déjà que nous avons démocratie. La démocratie dit en groupe, la démocratie, dit tout le monde. Chaque le monde a été à un niveau. C'est démocratie. Et c'est le royaume qui est primoté sur tout. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le gouvernement. Nous avons un contexte très difficile, je ne pas dire que je ne peux pas trop attendre à ces instants que tout le monde est là. Nous sommes des gens que la population a un mandat. Si nous avons là dans à ces instants, nous oublions qu'il faut nous sortir. Et nous oublions que ça va passer. Tout le monde mm. est là. Et maintenant vais un seul exemple. Je dis, il y a un autre cyclone. Nous jouons notre critique et nous congé de l'air. Sauf, cyclone catégorie 6, nous parlons de canal calculé. Tout le monde a joué le côté de la démocratie. C'est un problème. Et nous, nous avons discuté sur le budget. Le budget, c'est le reflet politique, social, économique. C'est dans le budget qu'on qui est la priorité pour eux. Au premier abord. Nous un com de de well ouais, un ja une commission que légitimement constitué qui doit travailler sur le budget. Nous attendons la commission qui dit budget recevoir. Premièrement, la commission a dit, que le budget recevoir, il dit que le gars vite coup Même pour fan, on va ne comme si dans le un bonjour Monsieur le Président. il, il, il Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. bonjour Monsieur le Bonjour Monsieur le Bonjour le Président. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour le Président. Bonjour le Président. Bonjour le Président. Bonjour le rapport Bonjour mis en le rapport est mis le rapport Bonjour le Bonjour le le Bonjour le Sénateur, qu'on réagit parce que membre Commission dit qu'il y a un dossier le budget qui est totalement illégal. Il y a un contraire sur l'article 217, il y a un contraire sur l'article 218, il pas rien à Monsieur le monsieur collègue du je ne voulais pas intervenir après l'intervention que vous avez faite. Je veux tout vous dis pour que nous ne laissons pas comprendre que le sénateur pas le même bagage. et ne vais pas chanter le même bagage que le sénateur au plan. Je vois quand même une grande incohérence dans sa conduite là. Si on dit que l'IPA n'est pas normal, c'est nous-mêmes qui travaillons sur l'IPA pour présenter pour voter et vous dire pas, pas que c'est le même. Okay. Est que, Il est fini. Il Il est Il est, est Ce que je dis dans ce rapport finalement, commission, fait des suggestions que nous en ville parce que c'est des bagailles qui vont pas là. Il dimendez l'Assemblée pour pour pas voter. On n'en est pas à Donc, le parti, je le Très bien. Très bien. la dernière motion, c'est la dernière Président, lors de démocratie, pour ne pas demander personnes discuter avec on sur ce qu'il n'y a pas de gouvernement, ce n'est pas la question. Mais l'État, il a pas d'autre, c'est l'État ici. Tout ce qu'il n'y a pas, l'État doit interpeller tout le monde dans la société. Lorsque le gouvernement commande, l'État n'a pas de gouvernement, je veux dire, les sénateurs qui ont éclaté dans ces instants, ce n'est pas la question du Dieu qui fait l'éclat. Et nous avons la responsabilité de assumer avec elle. Et le sénateur du cas, assumer. Le sénateur des nègres, assumer. Si c'est la prestation, nous assumer. La prestation contre quatre sénateurs. J'assume. Quand on va prendre une ligne, ils membres si yeah. oui. oui. oui. oui. de l'équipe. Si on va dire avant l'équipe, là, va attaquer à Nous ne sommes pas payer un otage. Vous voulez que le groupe constitutionnel, vous voulez poser mon lit. Vous voulez que le conseil électoral, nous voulez poser mon lit. Ça, c'était pas d'État. état. Nous parlons des membres du gouvernement. On a parlé de l'état du manière générale. Nous, je dis, puisque le sénateur Kato connaît qu'il s'est battu pour respecter le moment de loi sur notre camp, il va nous sortir pour nous violer, pour nous faire une priorité à la politique. oui, je réagis. Et depuis hier, il y a une séance. de la commission. Nous te dire ce a à l'état d'une manière générale faut que nous consultions les populations sur ça. Et je dis à Buti à fait, nous ne pas pour les collectivité. Buti à fait, il va gagner, police nationale. Buti à fait, je vous c'est la police nationale. continuer, la question des règlements et la question de l'Assemblée et le bureau va trancher tout à l'heure. Donc à ce niveau, nous beaucoup utiliser M. c'est Président. Président, vous pensez que l'équipe l'a assumé, ça crée à cadeau. Si c'est là, pas s'actionner contre quatre sénateurs. Et nous assumé. Voilà. Et le sénateur, vous avez la parole. Le sénateur, vous prenez la on comprend votre position, mais au niveau du bureau, nous sommes là pour discipliner l'Assemblée et il y aura des sanctions à l'Église. C'est la vous de C'est la C'est la demande de C'est la demande Nous C'est la C'est la Nous C'est la la non, ça, c'est l'oralité des départements. Oui. c'est de chercher un aliment, manger ça nous, et venir là, venir faire des départements. Ça me débat. Parce hein? oui. que oui. si on est que je tire tout ça, qu'il aille là-bas à la Syrie, qu'il aille au Corée du Nord, qu'il aille en direct, il tire pour ça. Là, c'est l'oralité des débat, c'est le débat qu'on fait là. Et, les nous prises de faire débat, nous montrer la population, nous montrer la population, ce n'est pas en question des pays que nous voulons régler là. Nous montrer la population, ce n'est pas en question des budgets. Nous avons réglé là. Et comme, collègue au avons dit ça, ce n'est pas en question des budgets, que ce n'est pas question de l'idéal qui a régler là. Ok, question ok question la so Pri yeah. de, suis pas pas pas ne bon, ouais, mm, pas oui, Alors, alors, alors oh oui, oh, chef, alors, chef, alors, chef, dans tous les parlement du monde, il y a toujours deux groupes. Il y a un groupe majoritaire, il y a un groupe minoritaire. La République dominicaine, tout près nous là, il y a des de i, کی, là, des boulles, alors, today, deux groupes. Aux États-Unis d'Amérique, il y a deux groupes. En France, il y a deux groupes. Ça, n'a ce que je là. faut que nous respections ça. Et l'année dernière, c'est Même si c'est ça, vous la Nous-mêmes que vous êtes Mais nous sommes toujours compatés, nous. Nous sommes toujours compatés. Nous sommes toujours Nous sommes toujours compatés. Nous sommes toujours compatés. Nous sommes toujours compatés. Vous toute décision Sénateur es, es. es, de... son... un peu à... pour vous. C'est Sénateur peu Sénateur vous. C'est un Sénateur pour vous. Les dix, normalement, ici, il y a deux groupes. C'est le même <coughs> <coughs> qui a deux groupes. Je ne qui ça a parlé Il a parlé de majoritaires ou minoritaires. Ce <coughs> n'est pas ça seulement <coughs> <notre coughs> qu'on a dans Parlement. Ici, on pense qu'il <coughs> y a plusieurs courants. C'est mon qui a c'est qui la c'est c'est mon mon c'est mon c'est mon c'est c'est mon c'est c'est Sénateur. Sénateur peur, pro. Ça va blanc. Sénateur Ça va vous pro. Ça va blanc. pro. Ça va go pro. Ça va go pro. Ça va go que ce soit marie pour que ce soit comme parmi les autres, il y pas On ne fait pas on nous exprimer, on va nous passe, on nous dit C'est un C'est un nouveau plan. C'est un nouveau plan. C'est un nouveau plan. C'est un C'est un nouveau blanc, qui démarche pour C'est un nouveau plan. C'est un nouveau C'est c'est un peu C'est un C'est un, peu un, peu un, peu un peu Alors, petite C'est Moi, je me deux ans ici. Pendant deux ans, je suis des taillots En dans que Sénat, je participais à la à lui que. Pingal dit que c'est deux groupes seulement qui gagnent dans tout le Parlement. Ici, je gagne minimum trois courants. Parce que pas de groupe vraiment inscrit, mais moi je connais qu'on ait dans la connaissance, il y a au moins trois courants. Et il y a un courant que moi-même là d'un jour a je suis dans un passé lorsque le président Privert. T'as monté comme président Sénat, comment ma majorité a décidé Nous sommes sénateur Anik, quand il a, -il il a songeant, Annick, qu en tout, parce que il a majoritaire. y a un groupe qui a demandé de me déplacer pour me faire le courant. Je me dit non, je suis là pour me voter, à ce débat. Parce que nous ne là pour une de nous. Nous sommes là lorsque l'élection a faite pour le président privé, président de la République. Ah êtes oui, pas... ouais, euh... venus ouais, de... de... là pour est Moi, là pour vous. là On vous. là pour et le président le mandat président Pubert de lit. Il y a une question de l'Assemblée nationale qui vous faites pour décider est-ce que la prolongée mandat ou pas. Mais parce que le président Pubert est supporté par une majorité dans le Sénat, Assemblée nationale n'a pas de fait. Ça veut dire qui ça Le sac est un groupe minoritaire qui est même souffle. Je tiens à comprendre et à me bien comprendre. Je ne suis pas venu pour me dire ni majorité, ni la minorité, ou bien tort, ou bien guérison. Moi-même, je suis venu pour me défendre l'intérêt que la caille, moi qui suis l'Ouest, confie pour me défendre là. Pas conséquence. Dans la limite, ce n'est pas question quand, ou bien pour politique, qui permettre à ce qu'on ne faire débat, sous quoi que monsieur la caille, moi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 qui nous a sorti gagnant dans toute discussion L'assauté ces actes-là, il a, oui. a oui. permettre au monde d'appeler du Timo et tout le monde qui a fait du temps Très bien, moi, président, être... président, président, président, président, nous oui. t'a parlé de l'oralité des là hein? Les commissions de travail sur un sujet, Commission en travail pour le Bottepad commissions travail pour l'Assemblée des Sénateurs. Les Léveni, il présentera rapports, et bien l'Assemblée des sénateurs guérir ou qui où pour y décider de rapport. C'est ou bien voter pour rapport ou bien voter contre rapport Mais à qui ça nous assiste c'est à là Même le monde qui travaille, qui fait rapport, qui fait la qui Et c'est même mon le monde qui est contre dans le pays, qui fait pays oui. ah. pour payer un budget. Est-ce que ça, c'est sérieux Est-ce que nous, ça veut dire qu'on a été Est-ce que nous avons encourager de tel acte Alors que les règles de la du nous ne pouvons dans aller nous ne pouvons aller et nous nous ne pouvons pas aller et nous Parce que là, les si nous pas nous pas nous nous prendre sanction qui aller nous avons ça fait que, dans plus que les gens. Les rythme, et nous ne et chers et